Bonjour à tous, bienvenue chez ITGA où je vous emmène bosser aujourd'hui avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Jerry, Monsieur numérique d'ITGA. Alors explique-nous, c'est quoi ITGA Alors ITGA, euh, société qui euh, rennaise, qui a une vingtaine d'années d'expérience, euh, on est spécialisé dans toute la partie euh, polluant du bâtiment euh, et problématique de santé, sécurité au travail. D'accord, donc moi ça me fait penser à l'amiante ah, Exactement, polluant du bâtiment. Donc C'est pour ça que notre activité principale c'est un laboratoire euh, où on détecte les types d'amiante. Mais pas que, euh, effectivement, on a d'autres euh, analyses problématiques, notamment le plomb euh, okay. en, en ce moment, notamment qui est une activité importante. Euh, voilà. Présent dans toute la France Présent dans toute la France, une vingtaine de sites dans toute la France pour un maillage au plus près de nos clients, euh, 11 agences. 1000 euh, employés répartis et là, on commence à ouvrir l'international, notamment avec l'Australie, le Canada et notamment aussi les, les drones. Ok. Alors toi, tu es monsieur numérique de d'ITGA. Explique-moi le lien qu'il y a avec un laboratoire et le numérique. Euh, ben, c'est clair, en fait, un laboratoire, ça demande euh, d'être industrialisé, d'avoir euh, une traçabilité forte des échantillons et de l'analyse que l'on fait. Euh, donc, euh, le laboratoire est justement, très informatisé, donc ça nécessite des outils euh, qu'il faut mettre en place. Que vous développez en interne. Que on développe en interne, euh, parce que c'est très spécifique quand même. Euh, et en plus, euh, de plus en plus, on a besoin d'avoir des échanges avec nos clients euh, et les clients de nos clients, donc euh, de créer des passerelles, des outils pour nos clients et donc le numérique est un axe fort de développement stratégique pour l'entreprise aussi bien pour l'interne que pour l'externe pour développer des outils euh, pour les clients euh, et les clients de nos clients, pour lier en fait toute la filière et dématérialiser, digitaliser l'ensemble le de la filière. En fait. Combien de personnes dans ton équipe Alors, Actuellement, on est en fort recrutement et on cible une cinquantaine de personnes euh, à, à court terme. Ok, moyenne d'âge très jeune, on voit Moyenne d'âge très jeune, vingtaine, vingt euh, ans à peu près de moyenne d'âge. Dans l'entreprise Dans l'entreprise au global, oui. Ouais. Ok, bon, bah, écoute-moi, ce job m'intéresse. Bah, ça tombe bien, aujourd'hui, on cherche 15 personnes pour renforcer mes équipes. Donc, euh, si tu veux, je t'invite à aller voir Alexandre, euh, qui est développeur au sein de l'équipe, il pourra t'expliquer euh, l'organisation qu'on a mis en place et le mode de fonctionnement. Super, merci beaucoup. Ouais. Oh. Oh là, ah là, là, là. là, mais qu'est-ce qui se passe ici Salut le Jérémie. ça va bien. Ouais. Bon, le casque obligatoire pour complètement, bosser. Avec toi, pour ou... une bataille de nerf, complètement pour les batailles de nerfs. Complètement. Le jury, bah prends la chaise. Je vais t'expliquer mon Merci. boulot. Merci. Alexandre, c'est tous les jours comme ça ici ouais, ouais, les batailles de nerfs, ça fait partie des bons moments au travail. Ok, bon, alors explique-moi justement ton job, en quoi il consiste Alors euh, j'ai deux casquettes, donc je suis développeur, donc euh, je suis développeur full stack, donc mon, mon but euh, c'est de réaliser donc, des développements pour implémenter des fonctionnalités dans les logiciels que ITGA vend à ses clients ou fournit à ses laboratoires. Et la deuxième casquette c'est euh, Scrum Master, donc c'est un terme un peu barbare mais derrière ça se cache en fait là, un rôle de facilitateur pour, euh, pour l'équipe en fait mon but c'est voilà, d'amener euh, un peu d'huile dans les rouages, de, euh, de faciliter, de les aider à se focaliser sur leur réalisation, sur leur tâches de développement. Euh, et de subir au final, moi, les interférences pour qu'eux puissent se concentrer. Et quelle est ta formation pour en arriver là aujourd'hui Alors ma formation, j'ai fait bah, deux ans de BTS en informatique industrielle et euh, j'avais envie de continuer, donc euh, derrière j'ai fait trois ans d'école d'ingénieur. J'ai eu quelques expériences en société de services en informatique, je suis arrivé euh, à ITGA euh, assez récemment. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job Le côté technique, c'est vraiment la... la, la Enfin, découvrir de nouvelles technologies, toujours essayer d'aller le plus loin possible dans, dans ce qu'on peut faire avec la technique. Parce que, ce que j'aime bien aussi c'est l'autonomie, hein, puisque on est en autonomie au sein d'une équipe euh, tout de même mais on, euh, on est sur des choix techniques, on est sur de l'artisanat, hein, même si c'est du logiciel on fait on fait autant d'artisanat. Tu que... peux adapter ce que tu veux, C'est ça, il y a autant de façons de faire qu'il y a de personnes de toute façon. Donc euh, les logiciels qu'on produit, bah, c'est de l'humain chaque fois. Chaque okay. ligne a été faite. Il y a, y a une raison derrière chaque ligne. Donc euh, on est vraiment sur de l'artisanat. Derrière, c'est utilisé, des utilisateurs sont, sont satisfaits, etc. C'est vraiment ce qui motive aussi au okay. quotidien. Et qu'est-ce qui te plaît chez ITGA en particulier Principalement le dernier point, euh, le fait qu'on euh, travaille donc, pour nos laboratoires, mais aussi pour nos clients euh, extérieurs. qui sont très moteurs, et on, les, on les a régulièrement voilà, à nos côtés pour nous proposer des idées ou euh, pour, euh, pour nous faire avancer dans la bonne direction. Ouais, comment s'organise ta journée, ta semaine de travail Alors euh, bah, pas vraiment organisée euh, sous forme de semaine, enfin pas une seule semaine, on fonctionne sous forme de sprint. Des sprints c'est deux semaines de travail okay. euh, où on va produire une nouvelle version du produit. Et dans ces deux semaines on a donc une réunion de départ qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on va réaliser pour les deux prochaines semaines. Tous les jours, on a des points quotidiens entre nous pour voir un petit peu faire le suivi d'avancement, voir si le on a daily a des... Exactement, ah. le, le daily meeting ou le daily scrum. Euh, et donc, du coup, ces points sont l'occasion, voilà, de, de enfin, de discuter ensemble pour voir l'avancement. Au terme de ces deux semaines, on va euh, réaliser la démo, donc présenter tout simplement à nos clients finaux et l'équipe décompresse au cours d'une rétrospective. Bataille de nerfs. Pas que, pas que. <rire> la rétrospective, voilà, c'est le moment où l'équipe dit ce euh, qu'elle a entre guillemets vécu au cours des, des deux semaines. Et l'idée, c'est comment on fait mieux la prochaine fois okay. Et alors, <rire> les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors, il va falloir que tu sois curieux okay. de technique et euh, de code, hein, tout simplement. Capacité à travailler en autonomie sur tes tâches, mais également à travailler en équipe pour bah, voilà, lever des alertes, euh, demander de l'aide ou prodiguer de l'aide aux autres membres de l'équipe. C'est très important. Le tout passe de toute façon par la communication. Merci avec ça. <rire> Pas de problème. CDI, on veut une équipe pérenne. Scrum, donc agile. Chewbacca. Ici, on pratique les deux. Alors ton poste sera basé à Rennes, mais on vient d'ouvrir euh, Sydney et Montréal. Escalier, pour mes cuisses. Plat du jour dans notre resto interne avec notre partenaire midi et demi. Merf, à coup sûr. La basket, vu qu'on est partenaire de l'URB. Benoît, Alexandre, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien. Merci, merci Géry. Géry. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe d'ITGA, postuler Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Ah prends la clé, sort Ça y est